OK, la première question, the first question, uh, OK, here it is. Si on détecte des ondes gravitationnelles produites juste après le Big Bang, de quelle partie du ciel viennent-elles Where do they come from uh, if they have been produced from the Big Bang Anybody tries to... Uh, OK, uh, I can... Uh, let me see. I can talk... I yeah, anyway. Francesco will run through the room, uh, so uh, Vim here yes, was ready to answer. De toutes les directions, comme le, uh, le, okay. le cosmic background radiation. Donc, so le participant score 1 Ok, bien. Oui, OK, good. <laughs> yeah, it comes from all directions, and uh, this is indeed a sort of background. OK, so, so far, so good. Uh, next, uh, la suivante. <laughs> si un trou noir absorbe un objet massif, est-ce que sa masse augmente Est-ce que le rayon de son horizon augmente If a black hole absorbs a massive object, does its mass, in its mass increase Does the radius of its horizon increase Ah, disagreements, you have to vote on that one. <laughs> Moi, je dirais que la masse augmente. Oui. Quant à l'horizon, je ne pense pas, mais je ne sais pas argumenter là-dessus. Uh, okay, La mass augmente, uh, the masses, you know, is increasing and the radius as well because uh, but that was not in the course so you're forgiven for those, uh, uh, you know, because there is no formula in the course but uh, there is a famous formula that tells you, that is the Schwarzschild radius, that just tells you that the radius of the horizon is proportional to the mass. That's, that's something that was missing in the course. So, uh, so as, uh, as, you know, uh, as the black hole swallows things, uh it gets uh more massive but it gets also bigger it's just like us uh the more you eat Oh, <laughs> <laughs> uh, <laughs> yeah, you have to do the, the on ah, okay very good okay so let's we okay you scored the second point uh, congratulations we'll get to more difficult ones i uh, okay next one uh Okay, you might read it. Uh, okay, there is a delay of 0.007 seconds, uh, which are seven milliseconds, if you want. But uh, as I said, and I repeated this with, uh, uh, if light was traveling from Livingston to Anfield, uh it would take 10 milliseconds. So does this mean that gradual waves <coughs> are traveling faster than the speed of light? Uh, So, donc, je répète en français, j'ai dit, euh, et c'est correct, euh, que, parce qu'il y a 3000 km euh, la lumière, si elle a LED, si vous envoyez un faisceau lumineux de, de Livingston, il arrive à Hanford 10 millisecondes plus tard. Or, euh, on vous a dit que la lumière, pardon, l'onde gravitationnelle avait été vue à une différence de temps de 7 millisecondes. Donc, est-ce que ça veut dire que... Euh, les ondes gravitationnelles vont plus vite que la lumière. On n'a pas incité sur ce point. Qui veut? On... Oh là. A... <rire> OK, let's uh, front. La même vitesse. Then... vitesse. C'est la même vitesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah. <rire> OK, same, same velocity, but. Uh... Je ne pense pas que les ondes gravitationnelles aillent plus vite que la vitesse de la lumière. C'est peut être une question d'angle. Et d'arriver de l'onde, Si on fait un, un cosinus, un okay. sinus Alors, the, qui va bien. Yeah, so question. Uh, ok, the statement was: This is a question of angle uh, under which, uh, you know, the gravitational wave is traveling. Non, c'est que les ondes gravitationnelles ne suivent pas la courbure de la, de la surface de la Terre, mais elles vont au plus court entre les deux points à travers la Terre. Ah, oh, that's intéressant. interesting, uh, but. J'avais pas pensé à ça. Donc. <rire> Une onde arrivant à un point a besoin de passer par ce point pour atteindre l'autre. Ok, dernière réaction. Ça, va être, ça va être, Si ah, okay. on se les ondes fabriquées dans la vitesse de la lumière, effectivement, ça aurait mis 10 millisecondes si elles venaient dans la direction H1-L1 ou L1-H1.